Bonjour et bienvenue dans cet exercice de modélisation en programmation linéaire. On va traiter aujourd'hui d'un problème de flot. Alors C'est une vidéo que j'ai faite en collaboration avec Maxime Ogier ici et qui a été relue par Nadia Prauner. Donc Elle est en particulier à l'intention de tous nos étudiants que vous pouvez voir à l'écran ici. C'est une vidéo qui s'inscrit dans une série, c'est la troisième, et je vous invite fortement à voir au moins la première, qui explique bien la démarche générale de modélisation. Alors on est vraiment sur les fondamentaux de la modélisation en programmation linéaire. Alors voilà l'exercice qu'on corrige aujourd'hui. on a un réseau de transport d'eau potable qui achemine de l'eau depuis des sources qu'on va noter grand S et des destinations notées grand D. Par ailleurs, euh, on a un réseau de stations intermédiaires noté grand K et un ensemble de tuyaux noté grand T qui assure la circulation de l'eau. Qu'on peut représenter de cette façon. Vous voyez ici qu'on a un graphe orienté dans lequel il y a des sources, il y a des destinations, il y a des sommets intermédiaires et il y a des arcs qui représentent des tuyaux pour faire circuler l'eau. Alors par ailleurs, chaque source s a une capacité et peut fournir au plus grand os litres d'eau. De la même façon, chaque destination d une demande, c'est peut-être une ville, par exemple, les sources, c'est peut-être des nappes phréatiques, et les destinations des, des villes, et elle doit recevoir une certaine quantité RD euh, d'eau en litres. Et enfin, chaque euh, tuyau, euh, ici, a une capacité, qui est en litres également, donc chaque tuyau euh, IJ, entre deux stations euh, I et J, a une capacité notée CIJ. La contrainte centrale dans ce problème est la suivante, c'est qu'il y a des pertes qui se produisent au passage des stations intermédiaires. Donc quand on regarde une station K dans le réseau intermédiaire, et bien seulement pk% de la quantité d'eau qui est reçue est restituée par la station K. Donc il y a des pertes à la station K. Donc ça, ça va être la contrainte centrale. Alors je vais l'illustrer sur un petit exemple. J'ai isolé une station K ici à côté pour bien voir ce qui se passe. Dans cet exemple de solution, on a 4 litres plus 10 plus 6, on a 20 litres d'eau qui arrive en K. Mais comme PK vaut 90%, il y a 10% de perte. Donc il y a seulement 90% de ces 20 litres d'eau qui est restitué par la station K. Donc si on regarde dans cette solution, on a 10 plus 8, 18 litres d'eau restitués, c'est bien 90% de vin. Donc Voilà un exemple ici de, cette, de ce phénomène de perte à la station K. Et puis, on va prendre des notations pour faciliter l'écriture du modèle. Donc, on va noter delta moins de k, les prédécesseurs de k, et delta plus de k, les successeurs de k. Alors, à nouveau, je vais illustrer ça pour une valeur particulière de k. Ici, j'ai pris par exemple k égale 7, on est au sommet 7, la station intermédiaire 7, station 7. Et delta moins de 7, c'est les prédécesseurs de 7, donc c'est 2, 4 et 5. Et delta plus de 7, c'est 8 et 9, donc les successeurs. Donc Delta- et Delta+, plus sont des ensembles de sommets. Alors la question que se pose la métro ou l'entreprise de gestion d'eau, c'est comment faire circuler l'eau de façon à minimiser le prélèvement total aux sources. Donc il faut alimenter les destinations en respectant leurs demandes, tout en minimisant le prélèvement qu'on fait aux sources. Et la question que nous, on se pose, c'est comment écrire, comment modéliser ce problème comme un programme linéaire. Il s'agit de le modéliser et pas de le résoudre. Et là, on ne peut pas résoudre de toute façon puisqu'on a, on a déjà fait abstraction des données dans notre démarche. Alors la première étape de cette modélisation, c'est qu'on se souvient, on cherche les variables. Donc on cherche les valeurs numériques qui permettent de décrire une solution. Qu'est-ce qu'on a besoin comme quantité numérique pour raconter complètement une solution ben, Ici, il faut connaître un plan de circulation de l'eau. Donc si on veut le connaître en détail, ben, il faut connaître la quantité d'eau qui transite sur chaque arc. Si on connaît ça, ben on connaît l'ensemble de la circulation et on peut vérifier toutes les contraintes. Alors on va retenir des variables XIJ qui représentent la quantité d'eau en litres qui circule dans le tuyau IJ. Et puis on va prendre des variables intermédiaires aussi pour faciliter l'écriture du modèle. Ça c'est souvent une, une bonne idée. Donc ici on a, on a choisi d'ajouter QSIN comme la quantité d'eau en litres prélevée à la source S. On peut déduire Qsyn par rapport au Xsj. Tout ce qui sort de J, ça va être égal à Qsyn, ça va être la somme. Donc c'est une variable qui est redondante. Et de la même façon, on a Qdout, qui est la quantité d'eau qui atteint la destination d. Alors avant d'aller plus loin, on va essayer de visualiser une solution pour bien comprendre ces variables. Donc on fait un petit brouillon, on fait un petit exemple, et on visualise une petite solution d'un réseau qui est sans perte, dans lequel tous les pk valent 100%, pour faciliter les choses au départ. Voilà un tel exemple dans lequel on a pris deux sources, deux destinations, et puis des stations intermédiaires, et on a mis euh, l'eau qui, qui transite dans ce réseau. Et on peut visualiser du coup nos variables. Hein. Ici, on a x1,3 qui vaut 10, on a 10 litres d'eau entre les stations 1 et 3, x2,3 qui vaut 5, x3,4 vaut 8, x3,5 vaut 7. Puis on peut aussi visualiser les Q, alors par exemple euh, Q2S, hein, ce qui sort de la source S, ben c'est 5 plus 2, ça doit valoir 7. Donc on a Q de in, hein, q de in qui vaut 7. Et de la même façon, on a Q 7 out, qui vaut 4 plus 4, qui doit valoir 8. Donc ce qui arrive ici en 7 vaut 8. Voilà, j'espère que ça vous aide à bien voir la sémantique des variables. Alors là, on est dans le cas d'un réseau sans perte. C'est simplement pour simplifier. Alors maintenant, on peut, on peut attaquer le modèle, et on peut aller plus loin et écrire la fonction objectif. Donc là, c'est facile parce qu'on veut minimiser le prélèvement total aux sources. Donc, comme on a choisi de représenter explicitement la quantité d'eau prélevée à une source, bah, il suffit de faire la somme sur toutes les sources. Donc, on minimise la somme des QS in pour toutes les sources de grand S, toutes les sources S de grand S. Pas de problème. Alors maintenant, la... il y a une contrainte centrale qu'il faut qu'on écrive ici qui va représenter le fait que la circulation d'eau est réalisable. Pourquoi elle l'est sur ce petit exemple hein. Par exemple, si on, si on regarde la station 3, ici, ça fonctionne parce qu'on a 10 plus 5, on a 15 litres qui arrivent en 3. Et comme il n'y a pas de perte, il faut bien qu'il y ait 15 litres, 8 plus 7, qui sortent de 3. Donc ça, c'est la contrainte essentielle de cette circulation ici, sans perte. Donc c'est ça qu'il faut qu'on capture et qu'on écrive dans le modèle. Donc sur cet exemple sans perte, on aurait envie d'écrire que x3,4 plus x3,5, ce qui sort de 3, ça doit être égal à x1,3 plus x2,3. Ce qui rentre euh, dans 3. Ça, c'est vraiment la contrainte de conservation sans perte. Alors, avant d'aller plus loin, on va essayer de l'écrire de façon générale. Si on regarde un, une station K intermédiaire, bah, il faut qu'on écrive cette contrainte-là. Tout ce qui sort égale tout ce qui rentre. Bah, du coup, euh, on a accès à tout ça grâce aux notations delta. Donc, tout ce qui sort de K, c'est la somme des XKJ sur tous les J qui sont des successeurs de K, dans delta plus de K. C'est égal à tout ce qui rentre, donc la somme des x, i, k, pour tous les i qui sont dans les prédécesseurs de k ici. Là, on a simplement généralisé cette contrainte qu'on avait écrite pour le sommet 3. Alors ça, c'est notre contrainte de conservation de flot. Mais dans, dans, le, dans notre problème, de façon générale, il peut y avoir des pertes. Il peut y avoir un pK qui ne vaut pas 100%, hein, qu'on peut mettre ici. Bah, simplement, maintenant, on peut ajuster ça, hein, puisqu'on sait que le, la station k va, va uniquement restituer pk% de ce qui rentre. Donc ce qui sort, ça doit être égal à pk% de ce qui rentre. Donc on ajoute simplement le pourcentage ici pour avoir cette contrainte de conservation partielle du flot. Donc voilà la contrainte centrale de notre modèle qui va assurer que tous ces xij-là, ça représente bien un flot avec conservation partielle. Donc j'efface mon, mon brouillon et je mets ma contrainte dans mon modèle ça, ça doit être vrai évidemment pour toute station K du réseau intermédiaire. Donc pour tout K de grand K. Ça c'est la contrainte centrale de ce modèle, et c'est une contrainte qu'on va, ce type de contrainte de conservation, vous allez la retrouver dans beaucoup de modèles qui sont liés à des problèmes de flot, donc c'est important de bien la, la comprendre. Alors, On peut continuer maintenant et, et, et traiter les autres éléments du problème. En particulier, on a des capacités sur les sources, donc QSIN ne peut pas dépasser grand O.S. Ça, c'est pour toute source, ça c'est l'offre. De la même façon, QDOUT doit être au moins égal à RD, hein, la demande. Alors, on aurait pu mettre égal, mais comme on minimise la quantité d'eau totale qui va circuler de toute façon, bon, ben, ça va marcher pareil. Ça, il faut l'écrire, cette contrainte, pour toute destination de D, pour assurer la demande. Et puis, on a des capacités sur chaque arc. Donc, pour tout XIJ, euh, on ne peut pas dépasser CIJ. Alors, on, pourrait faire, on, pourrait, on peut vérifier euh, qu'on qu compare bien euh, des litres avec des litres. Hein. CIJ, c'est une capacité euh, en litres. Et enfin, il faut qu'on assure la cohérence des variables. Parce que ce n'est pas parce qu'on a écrit la sémantique des QSIN, QDOUT et des XIJ que bah, c'est vérifié. Il faut des contraintes linéaires qui assurent ça. Donc, bah, simplement, on a la QSIN qui vaut la somme des XSJ1. Tout ce qui sort de S pour tous les J successeurs de S, ça va nous donner la quantité prélevée en S. Et ça, il faut qu'on écrive cette contrainte pour toutes les sources. Parce qu'il va assurer la cohérence entre nos variables redondantes ici. Et de la même façon pour euh, les destinations. Alors, par ailleurs, il faut qu'on note les domaines. Donc on n'a que des quantités d'eau ici en litres, donc ce sont des quantités positives. Et on a toutes ces. Euh, ces inégalités qui assurent que les QSIN, QDOUT et XIJ sont bien des quantités positives. Pour chaque source, pour chaque destination, pour chaque tuyau. Voilà, alors là on, on, on a le modèle complet, il me semble, du, qui répond au problème. Et on peut vérifier un peu les éléments euh, qu'on qu a expliqués dans notre démarche. Donc il faudrait qu'on pourrait vérifier le... Qu'on a bien des expressions linéaires partout, hein, qu'on n'a que des expressions linéaires, en particulier celle-là est bien linéaire parce que le pk sur 100 ici c'est un pourcentage, c'est une donnée, donc on n'a on a rien qui est quadratique, on a bien une expression linéaire et on peut vérifier aussi ça pour l'ensemble, des, pour chacune de nos contraintes et de la fonction objective. On pourrait faire de l'analyse dimensionnelle pour bien vérifier les unités. Alors ici tout est en litres, donc c'est assez immédiat à vérifier. Et puis, on pourrait bien vérifier aussi la séparation entre les données et les variables. On ne se, s'est se, pas mélangé. Ça, c'est une donnée. Là, on a des variables dans chaque expression. Euh, voilà, à part le pK sur 100, et les O et grand R, et les CIJ, euh, on n'a pas d'autres données. Voilà, donc, euh, ça, c'est un, un modèle que vous pouvez retenir. Enfin, dans ce modèle, ce que vous pouvez retenir, c'est vraiment la contrainte de conservation. Alors, je vous invite à bien la maîtriser parce qu'elle sera utile pour beaucoup de problèmes. Voilà, alors simplement pour conclure, comme pour les autres vidéos, cet exercice-là, vous pouvez le retrouver sur notre plateforme pédagogique. Vous pouvez aller écrire ce modèle et faire la résolution pour bien concrétiser ça. Donc si vous faites partie de nos étudiants, cet exercice normalement est dans votre cours, et si vous ne faites pas partie de nos étudiants, bien vous pouvez vous connecter sur la plateforme avec votre en indiquant votre institution et en utilisant votre login et votre mot de passe, ou vous pouvez même demander la création d'un compte si vous voulez et vous aurez accès à un solver de programmation linéaire qui vous permettra d'écrire votre modèle et d'avoir de, de, des solutions. Voilà, je vous souhaite un bon cours.